Et salut à tous les Astralia, c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 22 sur DEV PRO Où c'est euh, un petit deck euh, découverte triamide donc, Alors on va voir déjà ce qu'elle a en main Donc c'est euh, un deck euh, qui peut partir en tier 3 je pense Donc c'est Merlin 79, donc elle a le guerrier magnétique euh, bêta Prison dimensionnelle Le sphinx triamide qui est vachement pété euh, le dispositif d'évacuation obligatoire et le danseur triamine. Donc on va voir ensemble ce qu'elle va faire. Donc l'adversaire pose un monstre à se cacher et elle tire le roi golem Triamine. Donc c'est vraiment vraiment bien parce que ce deck là a la particularité d'envoyer ses cartes magie de terrain de son terrain au cimetière pour pouvoir en jouer un autre. Et, et bien sûr, les récupérer. Donc, on va voir un peu ce que ça fait. Donc, épée de lumière révélatrice, voilà. Elle utilise pour renvoyer et pour invoquer le, la forteresse triamide. Et bien sûr, elle a, bien sûr, un petit sphinx qui est plutôt pas mal. Pas mal du coup. Ensuite, elle peut récupérer, donc, comme vous l'avez vu, euh, un terrain triamide pour pouvoir le, pour pouvoir le remettre dans son deck. Et bien sûr, le Sphinx Triamide protège tous les autres monstres. Ça, c'est pas mal du tout. Je dis que c'est plutôt pété. Et regardez bien. Regardez bien. Le Sphinx Triamide augmente de 500 points à chaque fois. Il est à, à, à, voilà hop il augmente de 500 points à chaque fois. Et il fait très très mal. Et elle peut peut-être pas attaquer. Mais à chaque fois qu'un monstre de type rocher est sur le terrain. Elle peut... Euh, soit récupérer un mon un, et un ami du cimetière soit en invoquer un autre et je trouve que c'est euh, plutôt euh, pété il n'y a que le deck euh, il y a que le deck euh, comment on, on pourrait dire le deck vani qui pourrait lui faire du mal et là c'est fini donc voilà c'est euh, c'est tout pour ce petit épisode 22 donc surtout n'oubliez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos ça team astradiu